Salut à toi très cher entrepreneur de l'immobilier, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier avec une soixantaine de lots actuellement détenus et loués. Et je suis également cofondateur de la société Investissement Locatif, une société d'investissement clé en main qui te permet eh bien, de réaliser des opérations rentables dans une quinzaine de grandes zones géographiques en France. Concrètement, on t'accompagne de la recherche du bien jusqu'à la mise en location. A chacune des étapes de ton projet et eh bien on va mettre en face le meilleur professionnel donc un collaborateur de l'entreprise qui va te permettre de suivre ton projet. Par exemple sur la recherche du bien on va dénicher les meilleures affaires du marché avec nos chasseurs immobiliers professionnels qui sont sur le terrain toute la journée en train de sourcer et eh bien des opportunités pour le compte de nos clients. Ensuite nos architectes d'intérieur spécialistes du locatif vont optimiser au maximum le bien, vont suivre les travaux de rénovation, meubler et décorer le bien si tu souhaites ou en meubler. Et à la suite de ça, on peut bien sûr louer et gérer si tu le souhaites. Si tu souhaites profiter du confinement pour prendre un rendez-vous gratuit avec mon équipe, tu peux cliquer sur le lien ci-dessous dans la vidéo, dans la description et tu verras que tu vas accéder à un petit agenda. Tu peux fixer un rendez-vous en fonction de tes disponibilités, ce qui te permettra eh bien, de faire le point sur ton projet, de peut-être glaner des infos et euh, à minima de voir si oui ou non on est fait pour travailler ensemble. Et si c'est le cas, eh j'aurai le plaisir de te conseiller en tant que client de la société Investissement Locatif tout au long du projet. Dans cette vidéo on va revenir sur cinq choses que tu peux faire pour optimiser au maximum ton crédit immobilier. Des choses que j'ai pu faire moi-même puisque comme je te le disais j'ai une soixantaine de lots ce qui veut dire que j'ai de nombreux crédits immobiliers. Je suis actuellement multibancarisé, je suis dans 7 ou 8 banques actuellement et donc j'ai pu optimiser au maximum notamment pendant cette période de confinement puisque eh bien quand tu es entrepreneur, quand tu es investisseur, tu cherches tout le temps à tirer le meilleur de tout et notamment sur la partie crédit immobilier, il y a des choses que tu peux optimiser dès l'offre initiale et il y a des éléments que tu vas pouvoir optimiser après que le crédit a été contracté. Je te propose de démarrer tout de suite, reste bien jusqu'au bout parce que le dernier point que je vais évoquer, c'est une chose qui est malheureusement en lien avec le sujet d'actualité et eh bien du confinement, le sujet d'actualité de la crise économique que nous sommes en train de vivre et je suis persuadé que ça pourra eh t'aider à te solidifier, te sécuriser notamment si tu as déjà investi dans l'immobilier. Alors le premier point que je voulais évoquer avec toi c'est peut-être selon moi le plus intéressant. Pourquoi le plus intéressant Parce que c'est un point qui est très simple et auquel souvent eh bien, les investisseurs immobiliers, les emprunteurs ne pensent tout simplement pas. Il s'agit de la renégociation tout simplement du taux d'emprunt. Je te prends l'exemple, donc euh, moi comme je te l'ai dit j'ai plusieurs crédits immobiliers, euh, je suis dans de nombreuses banques et il y a quelques semaines eh bien j'ai voulu m'intéresser à la restructuration de mon parc parce que quand tu as énormément de dettes comme c'est mon cas eh bien si tu restructures la totalité du parc, tu peux gagner jusqu'à plusieurs milliers d'euros d'économies mensuelles. Donc bon c'est mon cas parce que j'ai énormément de crédits mais dans ton cas ça peut être des dizaines d'euros voire des centaines chaque mois. Donc voilà, donc autant de capacité d'emprunt, on va le voir tout au long de la vidéo, autant de capacité d'endettement que tu vas retrouver pour faire potentiellement de nouveaux projets ou tout simplement pour moins dépenser chaque mois et donc profiter de cet argent pour toi et ta famille. Donc renégocier, comment ça se passe Eh bien, ça veut dire que tu vas t'adresser à ton conseiller bancaire tout simplement. Et tu vas lui dire, voilà, j'ai contracté un prêt sur 20 ans à un taux de 1,65. Aujourd'hui, j'ai vu que les taux eh bien, ont baissé. Est-ce que je peux bénéficier d'un meilleur taux sur le marché sans changer bien sûr le crédit et là bah, le conseiller bancaire va te répondre oui ou il va te répondre non. Alors il faut savoir que ça va dépendre bien sûr de à quel taux tu as souscrit ton prêt parce que si tu l'as souscrit très récemment avec un taux hyper agressif eh bien le banquier n'a aucune chance de te le baisser même si les taux ont légèrement baissé. Pour que le banquier accepte de baisser le taux il faut qu'il y ait un écart en général potentiel entre 0,8 et 1% du montant et il va accepter de te faire une réduction. Alors pourquoi il fait ça tout simplement parce qu'il veut te fidéliser en tant que client ça sera d'autant plus vrai si tu as créé une vraie relation avec lui si par exemple tu as souscrit eh bien différents services au sein de cette banque par exemple ton assurance habitation par exemple que tu as ouvert des livrets à pour tes enfants que tu as pris euh, peut-être une, une alarme pour ta maison ou que sais-je de nombreux services que propose la banque qu'il voit qu'il y a une vraie relation gagnant gagnant et que donc eh bien ton conseiller en face va comprendre euh, qu'il peut faire un, un pas et un geste vers toi de manière à baisser euh, légèrement ce taux d'emprunt pour que tu sois satisfait en tant que client et que donc il puisse pérenniser au maximum la relation. Alors pourquoi maintenant, pourquoi est-ce que le banquier euh, va accepter de baisser le taux Il peut y avoir deux, euh, deux choses qui vont jouer en ta faveur. La première, eh bien c'est tout simplement la baisse des taux du marché. C'est-à-dire que concrètement si tu as emprunté il y a deux ans, trois ans, quatre ans, euh, pour te donner un exemple, si tu emprunté par exemple en 2014, donc ça commence à dater, hein, ça fait maintenant six ans, et eh bien les taux à cette époque-là étaient autour de 4% sur 20 ans. Donc il est clair que si tu ne l'as pas encore fait, même si tu as emprunté après, hein, mais si tu ne l'as pas encore fait depuis cette date, si tu t'adresses à ton banquier et que tu demandes à renégocier euh, ce taux, eh bien il va aller dans ton sens, il va euh, non pas t'accorder une baisse jusqu'au taux marché actuel parce qu'il est malin, il sait qu'un euh, changement de banque par exemple va te coûter également en frais de rachat, de remboursement anticipé, en frais de dossier de l'autre côté, donc il va accepter de baisser un peu eh bien le taux, mais c'est toujours ça de gagner pour toi et surtout euh, ce que je préfère moi avec cette méthode là eh c'est que tu conserves la relation de confiance que tu as établie avec ton banquier et que tu évites de monter un nouveau dossier bancaire parce que la deuxième possibilité que je voulais évoquer avec toi c'est ce qu'on appelle le rachat de crédit. Concrètement je suis client dans une banque A et j'ai un taux à 2,5% par exemple sur 20 ans, euh, ça fait 3 ans que je suis dans cette banque et je vais voir une banque B et je lui dis voilà moi je veux devenir client chez vous si vous acceptez de racheter mon crédit initial à la banque A. La banque B, tout simplement, elle a envie de capter un nouveau client, donc elle va aller racheter le crédit. Donc Ça veut dire qu'à votre demande, eh bien, elle va contacter la banque A et elle va tout simplement eh bien, euh, racheter l'encours de la banque A en rajoutant des frais de dossier et en rajoutant euh, dans le crédit euh, bah, les intérêts de remboursement anticipé. Ces intérêts de remboursement anticipé sont donc limités à 6 mois d'intérêt moyen ou 3% du capital restant dû avant le remboursement anticipé. Donc ça veut dire concrètement que ça ne va pas te coûter très cher puisque 6 mois d'intérêt en général eh bien c'est assez c'est assez faible et donc c'est très intéressant de racheter quand tu as un écart encore une fois à partir de 0,8% à 1%. Exemple tu avais un prêt à 2,5% la banque te propose 1,2% donc tu as un écart entre les deux taux de 1,3% donc 2,5% moins 1,2% et donc tu as un intérêt à racheter. Le deuxième chose qu'il faut garder en tête c'est que ça va dépendre de la durée restante et du capital restant. Si tu as une toute petite somme d'argent restante que tu dois à la banque A par exemple, tu dois encore moins de 50 000 euros de remboursement à la banque A, ça ne va pas être intéressant si tu as moins de 50 000 euros d'encours restants. Pourquoi Parce que la banque B va te mettre des frais de dossier surtout en 2020, elles ont commencé à revenir assez fort sur les frais de dossier qui ont nettement augmenté à partir de mi-2019, que ce soit pour les montages de prêts classiques ou pour les rachats. Donc la banque B va t'appliquer des frais de dossier, elle va récupérer l'indemnité de remboursement anticipé, le capital restant dû et elle va te refaire eh bien, un prêt sur la durée restante. Alors c'est un point important. Souvent, j'ai la question d'investisseurs qui me disent « Manuel, il me reste 12 ans à rembourser, est-ce que je peux réétaler eh cette dette sur 20 ans ?» Alors, ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas du tout le cas classique. Dans la plupart des cas, les banques vont tout simplement racheter la durée restante. Un point également à garder en tête si tu souhaites faire acheter un crédit, eh bien c'est que euh, la situation que tu as, une situation professionnelle a pu peut-être changer. Donc, si elle s'est améliorée, si ta situation d'emprunteur en fait, hein, c'est-à-dire ta situation professionnelle d'un côté et ton endettement de l'autre est stable ou si elle, elle s'est améliorée, eh bien, tant mieux pour toi. La banque B, il y a de grandes chances qu'elle accepte eh bien, de te racheter le crédit. En revanche, si par exemple entre-temps tu as fait de nombreux crédits immobiliers ou si entre-temps eh bien ta situation professionnelle s'est peut-être dégradée malheureusement, euh, eh bien dans ce cas-là, ça sera très compliqué de faire racheter le crédit puisque la banque B va euh, remonter un dossier de crédit, donc calculer son risque à l'instant du rachat alors que la banque A t'a prêté peut-être il y a 4 ans quand tu étais dans une potentiellement meilleure position euh, financière et professionnelle. Alors le rachat de crédit, ça peut être également intéressant pour autre chose. C'est-à-dire que quand tu veux bâtir des relations solides, il est compliqué d'être dans 3 banques, 4 banques, 5 banques ou comme moi, 7 banques. Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi et pourquoi j'ai fait appel au rachat de crédit Parce que quand j'ai voulu restructurer ma dette, j'ai regardé un petit peu le nombre de banques, d'établissements et je me suis dit que c'était peut-être plus judicieux de limiter à 4 établissements plutôt que 7. Et donc, des établissements où j'avais un seul crédit, où je n'avais pas une vraie relation, Eh bien, j'ai décidé de couper pour faire racheter par les autres banques en leur expliquant ma démarche. En leur disant bah, faites moi un bon prix sur ce rachat parce que moi ce que je veux c'est bâtir avec vous une vraie relation dans la durée et je n'ai pas envie d'être dans cette banque aujourd'hui peut-être j'ai envie de limiter un petit peu la voilure. Donc ça peut être intéressant ça va également te faciliter et eh bien la gestion euh, administrative parce que bah, plus, banque, plus tu as de banques, plus tu as de frais bancaires plus tu as de factures etc. Et là la réduction du nombre d'établissements bancaires va te permettre également de mieux travailler tes relations avec tes banquiers et d'être un vrai client actif et pas un client fantôme qui simplement fait un crédit immobilier puis derrière ne fait, pas vivre, euh, ne fait pas vivre ses comptes. Enfin le rachat de crédit peut te faire gagner énormément d'argent sur un crédit par exemple à 200 000 euros et eh bien le rachat pour passer d'un taux par exemple de 2% à un taux de 1% comme on a pu voir sur les dernières années euh, peut te faire gagner beaucoup. Par exemple si on prend le cas d'un crédit sur 20 ans pour un montant de 200 000 euros empruntés. Si tu empruntais à 2% par rapport à si tu empruntais à 1% ça va te faire économiser environ 20 000 euros d'intérêt bancaire sur la période. Et ça va te faire également économiser tous les mois, donc te solvabiliser, puisque ta mensualité va baisser, tu paieras moins d'intérêt et donc tu auras plus de capacité d'emprunt. Donc moi, je t'invite vraiment à analyser tes différents crédits en cours et à voir et eh bien si tu peux renégocier comme on l'a vu dans le point numéro 1 ou si tu dois faire racheter. Si, bien sûr, c'est intéressant pour toi, comme on l'a vu dans le point numéro 2. Maintenant, on va voir les trois points suivants. Et tu vas voir qu'il y a plein de choses où on peut gagner de l'argent sur les crédits immobiliers. Le troisième point, eh bien, tout simplement, c'est le courtage de l'assurance emprunteur. Quand tu souscris un crédit immobilier, tu le sais, tu vas avoir une assurance emprunteur. Souvent, et eh bien, la banque va essayer de placer une assurance, qu'ils appellent les contrats groupes. Alors groupe tout simplement, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'assureur est au sein du groupe. Donc beaucoup de groupes de grandes banques comme c'est le cas par exemple du groupe Crédit à l'école à son assurance, BNP également. Elles ont donc des filiales qu'elles détiennent et elles essayent eh bien, de faire du chiffre d'affaires supplémentaire donc du, du chiffre d'affaires sur l'assurance pour gagner de l'argent, surtout qu'avec la baisse des taux, eh bien, leurs marges se sont resserrées sur la partie euh, crédit immobilier. Le problème avec ça, c'est que par exemple, moi, à l'époque, j'avais euh, 27 ans, j'avais fait un de mes tout premiers crédits et j'avais une assurance emprunteur de 0,26. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en en, en changeant et en faisant racheter mon prêt, l'autre banque m'a laissé courter et m'a proposé une assurance emprunteur de 0,06%. Donc j'ai bien dit donc de 0,26 à 0,06, donc 4 fois moins cher. 4 fois moins cher l'assurance emprunteur, ça m'a fait économiser sur la durée, sur ce prêt-là, je pense à l'époque environ 15 000 euros. Donc voilà, c'est considérable, c'est beaucoup d'argent. Alors il faut que tu saches que l'assurance emprunteur, tu as le droit chaque année à date anniversaire eh bien de la résilier pour la changer. Tu vas devoir aller voir un assureur qui va, qui va regarder le contrat initial et qui va proposer à la banque les mêmes garanties, c'est très important. Elle ne pourra pas être moins disante sur les garanties, si par exemple, tu t'étais assuré à 50% ou à 70% ou à 100%, eh bien, elle ne pourra pas garantir moins que le contrat initial. Avec ce respect de ces conditions et avec eh bien, les mêmes clauses dans le contrat de la nouvelle assurance que dans le contrat de l'ancienne, eh la banque ne peut pas refuser ce changement-là. Et donc, ça va te permettre toi, eh bien, en quelques démarches administratives, d'économiser souvent plusieurs milliers d'euros c'est quelque chose qui peut être fait et que je t'encourage à faire avec bien sûr garde en tête toujours que si tu courtes l'assurance ça peut froisser éventuellement ton banquier, ta banque donc tu peux également parler librement avec eux moi je pense que c'est le plus honnête et dire au bout d'un moment bah, écoute au départ je n'avais pas fait très attention mais j'ai découvert en faisant des simulations sur internet que eh bien je pourrais payer beaucoup moins sur mon assurance emprunteur est-ce que ça, ça vous convient si je la change et souvent ton banquier va apprécier la démarche de transparence et il va te répondre tout simplement. Donc euh, voilà le but étant de pas faire des choses dans le dos et de ne pas froisser ton partenaire puisque c'est euh, grâce à lui que tu as les financements. Donc toujours travailler en bonne intelligence. Mais donc sache qu'il y a des dispositifs euh, législatifs qui ont été mis en place et notamment la loi Mont et la loi Bourquin, je te laisserai creuser ça, mais qui te permettent eh bien, euh, de changer le premier dans l'année suivant la conclusion du contrat et la seconde loi, la loi Bourquin, et eh bien chaque année à date anniversaire de résilier cette assurance emprunteur. Pour en souscrire une qui est au moins euh, équivalente si ce n'est plus en termes de garantie bien sûr pour ne pas léser et eh bien le banquier qui t'a accordé ce prêt. Alors le quatrième point que je voulais évoquer avec toi c'est une clause qui est très importante c'est la clause de modularité. Ça peut se négocier mais très souvent elle est automatiquement et eh bien euh, insérée dans les contrats de prêt donc je t'invite à regarder ton contrat de prêt tu vas voir que souvent eh bien la clause de modularité ça te permet de euh, d'étaler finalement ton prêt sans qu'il y ait une modification du taux donc ça c'est très intéressant euh, sur une durée de 10% et eh bien de la durée restante. Donc euh, on a un prêt par exemple sur 20 ans on ne va pas pouvoir exercer tant qu'on n'est pas passé en amortissement depuis au moins deux ans donc euh, imaginons que tu es indifféré donc tu as un prêt sur 20 ans, tu as un an de différé puis 20 ans de prêt donc tu dois attendre d'avoir terminé le différé donc là tu passes en amortissement ensuite tu dois attendre 24 mois c'est à dire deux ans et à partir de là eh bien, tu peux faire la demande de modularité donc étaler la durée restante en ajoutant 10%. Pourquoi c'est intéressant concrètement Parce que ça va te permettre eh bien, de faire euh, automatiquement baisser ta mensualité de 10%. Donc c'est hyper intéressant. Pourquoi Parce que ça va te resolvabiliser, c'est ce qu'on a vu et donc ça va te permettre eh bien, de, de récupérer en général du cash qui va te permettre de faire d'autres projets et en plus donc de baisser ta mensualité pour être plus solvable dans le calcul d'endettement que les banques vont faire par rapport à, à ton dossier. Ça veut dire que si tu es un investisseur qui est euh, malin, au tout départ tu vas utiliser un différé de remboursement. Pourquoi Parce qu'il y a des travaux donc tu vas avoir un différé de 6 à 24 voire 36 mois. Ensuite tu passes en amortissement. Dès le passage en amortissement, au bout donc de deux ans, tu peux demander la modularité. Je t'invite à la demander, bien sûr il faut que ça fasse partie d'une stratégie globale, hein, c'est au cas par cas, mais si tu la demandes et eh bien ta mensualité va baisser de 10% et tu vas étaler la durée de remboursement de 10%. Aujourd'hui quand on voit que les taux sont très bas, sont inférieurs à l'inflation parce qu'on peut se dire que par exemple si tu as une mensualité de 1000 euros, 1000 euros dans 20 ans euh, à rembourser ne seront pas aussi douloureux que 1000 euros aujourd'hui, donc tu as intérêt d'étaler au maximum. Donc renseigne-toi sur cette clause de modularité qui peut être très intéressante parce qu'à l'échelle de plusieurs crédits immobiliers, ça peut te redonner de la capacité d'investissement et ça peut également te permettre eh bien, de te solvabiliser donc pour te sécuriser, c'est notamment vrai en cas de crise. Le cinquième et dernier point que je voulais évoquer avec toi, c'était la suspension de remboursement. La suspension de remboursement, c'est quoi Et eh bien concrètement, en période de crise comme actuellement eh bien tu vas contacter ta banque et tu vas lui demander euh, si tu peux suspendre ton crédit. Alors selon les banques, moi j'ai eu des réponses entre trois mois euh, d'acceptation, entre trois mois et euh, 12 mois de suspension, c'est-à-dire que pendant cette période là je ne vais plus rien rembourser ou alors je vais rembourser uniquement les intérêts d'emprunt et l'assurance. Ça veut dire que pendant cette période-là, eh je ne vais plus rien rembourser ou alors uniquement les intérêts d'emprunt et l'assurance, ça va dépendre des banques. Et ça veut dire que donc pendant cette période-là où j'encaisse des loyers et que je ne rembourse pas le capital à la banque, eh bien concrètement, je vais générer du cash. Ce cash, eh bien ça peut être dans ta stratégie intéressant soit pour en faire quelque chose par exemple investir en bourse si tu penses qu'il y a des opportunités, soit pour l'utiliser en apport sur d'autres projets, soit tout simplement si tu n'avais pas eh bien un matelas de sécurité comme euh, Michael et moi en fait on, on est en permanence en train de te dire qu'il faut avoir un matelas de sécurité pour te sécuriser dans tes investissements immobiliers pour être encore plus solide en tant qu'investisseur et pour faire face et eh bien à d'éventuelles problématiques qu'on peut tous avoir dans l'immobilier. Ça peut être des travaux dans la copropriété ou dans ton immeuble si tu possèdes tout l'immeuble. Ça peut être faire face à un éventuel impayé, faire face à des travaux, voilà. Euh, en immobilier, il peut aussi y avoir des mauvaises nouvelles et donc il est important eh d'être solide financièrement. Si tu n'avais pas, et eh bien peut-être cette épargne de sécurité, profite de la suspension de crédit pour te constituer ce matelas. Tu le gardes bien entendu bien au chaud et le plus protégé possible. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent que tu vas aller investir sur des actions qui vont fluctuer énormément, je te conseille si tu veux faire de la bourse de le faire avec de l'argent dont tu n'as pas besoin à court ou à moyen terme et donc là tu vas garder eh bien en cash cet argent là potentiellement généré par la suspension de crédit qui va te permettre eh d'être plus solide demain si tu as le besoin de faire face à un éventuel imprévu. J'espère que ces cinq idées pour optimiser au maximum tes crédits immobiliers pour restructurer ta dette eh bien, te seront utiles si tu as des questions comme d'habitude, n'hésite pas à me les faire connaître en commentaire, j'y répondrai personnellement. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like, à mettre un commentaire, abonne-toi à la chaîne, clique sur la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de conseils. Ciao